Ça, ça, ça contient à peu près 20 litres. Et 20 litres pour une bonne douche, même quand on a des grands cheveux. Annick avait des cheveux jusqu'à là pour faire un shampoing et une douche. 20 litres, c'est suffisant. Mais chez vous, quand vous ouvrez les douches avec une pression de je ne sais pas combien de kilos au, au centimètre carré, vous, vous consommez entre 50 et 100 litres d'eau allègrement. Tandis que là, c'est... Euh... Alors, on, on descend... pour mettre l'eau chaude et, et on rajoute l'eau froide. On bloque. Le thermostat, rien de tel que la main. Après, on relève. Alors, ça paraît un peu, un peu long à relever, mais... Euh Bon, quand on avait les petits enfants petits, euh, on leur relevait juste au-dessus de la tête pour qu'ils aient le plaisir de tirer quand même sur la ficelle. Parce qu'une douche comme ça, évidemment, il euh, n'y en a pas partout. Et et pour nous, on la remonte au plafond. Voilà. Quand tu tires de ce côté-là, ça, ça ouvre. Et quand tu tires, quand tu tires sur l'autre ficelle, tu, tu, refermes, tu refermes la vanne. Donc c'est tout simple. C'est une vanne, une vanne quart de tour. J'ai percé un trou dans la, dans la barrique. J'ai vissé une, une vieille pomme de douche. Et voilà le système. Et puis après, j'arrose le gunnera. Donc là, ça, va, ça lui va directement à ses racines. Voilà. L'histoire de la douche.